Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 et Zéna. Et voici les prévisions des poissons pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, chers poissons, le soleil est maintenant dans votre cinquième maison dans le cancer. et va y rester jusqu'au 22 juillet. Durant le passage du soleil dans cette maison, où il va rester, comme j'ai dit, jusqu'au 22 juillet, la créativité sera en vedette et sera en éveil. Vous voudriez investir dans l'art, ou bien changer la décoration de votre foyer, ou bien amorcer une œuvre d'art, si vous étiez artiste. Et les énergies de cette période seront très propices pour ce genre d'activité créative. Au niveau affectif, vous aurez une humeur joueuse et enjouée ainsi que séduisante et vous voudriez prendre le plaisir sans vous sentir coupable. Si vous posez des questions euh, concernant votre tendance à avoir du plaisir, ce sont les énergies que le soleil vous apporte dans cette maison qui causent cette tendance à vouloir avoir du plaisir. Et pourquoi pas Pourquoi pas, si vous voulez avoir du plaisir, ayez du plaisir, mais d'une manière raisonnable, pas d'une manière destructive. Pour les prévisions quotidiennes, lundi pour le Québec et lundi et mardi à M pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre cinquième maison. Enfin, la confusion et la, prof... et la pression de la dernière période s'allègent d'une manière importante et la lune est maintenant dans votre maison de plaisir, des amours, des loisirs et de la créativité. Des opportunités passionnantes s'ouvriront devant vous et vous vous sentirez plus aventureux que d'habitude. Vous pouvez maintenant vous détendre et écouter davantage votre instinct, votre potentiel créatif, artistique et musical sera libéré maintenant et si vous travaillez dans le domaine artistique, encore meilleure utilisation de ces énergies car vous aurez également un bon sens et une appréciation de le, de la beauté. Je vois, je vous rappelle que d'ici 22 juillet, le soleil va être dans votre maison de plaisir mais aussi de la créativité vous trouveriez du plaisir en divertissant en cuisinant et en prenant soin des autres c'est le bon moment pour décorer votre maison, maison pardon, ou planter ou prendre soin des fleurs dans votre jardin un excellent moment pour les loisirs les divertissements aussi mais je vous rappelle la créativité sera très stimulée durant ces quelques semaines du passage du soleil dans votre maison de créativité, qui est la cinquième maison. Mardi, mercredi et jeudi, AM pour le Québec, mardi, PM, mercredi et jeudi pour l'Europe. La Lune sera dans votre sixième maison, dans le Lyon. De temps en temps, vous pourriez avoir envie de vous affirmer d'une manière agressive avec tous ceux qui, euh, qui vous provoquent ou qui essayent de vous imposer de faire ce que vous ne voulez pas faire, ce qui créerait des tensions et de la frustration qui s'accumuleraient à l'intérieur euh, et causerait des sottes d'humeur. Ce n'est pas le bon moment pour résister ni de se rébeller. Essayez de trouver un compromis ou un terrain d'entente avec ces personnes et sachez que les prochaines journées ne seront pas faciles non plus. Alors, un peu de patience, s'il vous plaît. Jeudi, PM, vendredi et samedi pour le Québec, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans la Vierge, votre septième maison. La même ambiance des derniers jours continue durant cette période et la patience seraient requises pour passer à travers. Il y a des oppositions qui vous rendent tellement sensible émotionnellement que vous pourriez mal interpréter les messages et passer trop vite aux conclusions. Vous pourriez ne pas même comprendre vos sentiments et ne pas pouvoir les expliquer, ni en trouver une raison. Il faut être très attentif dans vos réactions avec les autres. Surtout les nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas vraiment bien, qui ne vous connaissent pas bien. Et pourraient prendre une mauvaise première impression de vous et qui serait difficile à changer ultérieurement. Donc il faut faire attention car si jamais vous avez une nouvelle relation ou une nouvelle personne que, qui ne vous connaît pas vraiment, elle pourrait prendre une mauvaise première impression de vous, qui sera tellement difficile à changer par la suite. Dimanche et lundi, la lune sera dans la balance, votre huitième maison. Enfin, vous sortirez des derniers jours, comme si vous sortiez d'une bataille et vous lancerez un soupir de soulagement. Ce n'est pas que... Euh, ce n'est... Euh, pardon... Ce n'est pas que, euh, que cette période sera au beau fixe, mais au moins il n'y a plus d'opposition délicate. Ce n'est pas que cette période sera très chanceuse, mais il n'y a plus euh, les, opposi les oppositions euh, des derniers jours qui avaient lieu et qui a euh, rendu les périodes ou les derniers jours très délicats. Et maintenant, vous pourriez travailler sur trouver des terrains d'entente ou, ou bien réparer ce qui aurait été affecté de vos relations durant les derniers jours. Donc vous pourrez maintenant euh, durant ces deux jours corriger ce qui, a, ce qui aurait été brisé de vos relations. Mais dimanche, c'est fortement recommandé d'en profiter pour relaxer, méditer ou faire du yoga et tout simplement vous reposer. Donc ne vous cassez pas euh, trop la tête avec, euh, avec euh, des conflits qui auraient eu lieu durant les, les derniers jours peut-être lundi vous pourriez commencer à essayer peut-être de trouver des solutions si jamais des problèmes ont eu lieu dernièrement c'est tout ce que j'ai pour vous chers poissons je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires et surtout partagez s'il vous plaît